Bonjour, cette vidéo va vous expliquer comment utiliser le NT du collège. Pour y accéder, vous avez à connaître l'adresse URL suivante. Claude bernard 76fr Le plus simple est de la mettre dans vos favoris. Pour vous connecter, vous cliquez ici et vous choisissez ensuite si vous êtes élève ou parent, enseignant, etc. Vous avez normalement reçu vos codes d'accès. On remarque que l'on a beaucoup plus de choix et que l'on arrive dans la rubrique « Mon espace » qui vous présente différentes informations. Ici, le cahier de texte, les dernières informations venant du collège, des actualités du département, la messagerie et la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des flux RSS. Pour plus de détails, n'hésitez pas à venir me voir. La messagerie. Pour y accéder, vous cliquez. Une remarque, vous l'avez également ici dans les autres services. Pour envoyer un message, c'est là. Choisissez votre destinataire. Une remarque. On ne se rappelle pas forcément du nom exact ni de l'adresse exacte du correspondant. On va donc aller le rechercher. On va faire une recherche dans l'annuaire du collège. Je suis dans le collège Claude Bernard et je vais taper les premières lettres du nom de la personne que je recherche. Ici, je vois mon nom. En tant qu'enseignant, je peux me choisir ou je peux choisir la personne que je veux. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas de mettre un objet et je peux rédiger mon message. C'est assez simple. Vous avez une rubrique intéressante qui est la rubrique « Mon établissement ». Allons y faire un tour. Dans « Mon établissement », vous avez différentes informations concernant la vie du collège. Vous avez également... Les différentes matières enseignées avec des informations sur chaque matière. Vous avez vie du collège avec des images. Le CDI, c'est une rubrique intéressante avec plein de choses pour la recherche. Une rubrique orientation. Ce qui va m'intéresser moi davantage pour vous montrer aujourd'hui, c'est la rubrique classe. Dans la rubrique classe, vous allez trouver... Pour moi, étant enseignant, je vois toutes les classes que j'ai. Vous, vous n'avez qu'une seule classe correspondant à la vôtre. A l'intérieur de cette rubrique « classe, si je prends par exemple la classe de 4e, vous allez retrouver toujours le même principe. Un blog, des dossiers et un forum. Avec éventuellement une matière qui a décidé de faire son propre blog. C'est le cas de la physique. En sciences physiques, vous avez un blog accessible dans lequel je mets différentes cours. C'est aussi là où je vous demanderai de temps en temps d'écrire quelques articles. Nous y reviendrons. Vous avez un espace forum. Cet espace forum peut être intéressant dans le cadre de discussions ou de demandes d'aide. Vous pouvez me laisser un message et je vous répondrai. Un espace dossier que nous utiliserons assez peu cette année. Je fais un exemple de création d'articles dans le blog. Je passe sur le nouvel article et je vois typiquement la barre classique pour rédiger un texte, un document dans le ND. En dehors du gras, de l'italique et du souligné, de l'indice et la couleur de police, on y retrouve également l'espace pour mettre des documents. Sont des documents flash, des images ou faire une galerie d'images. Vous avez possibilité également de mettre des extraits vidéo. Vous avez le tableau, vous avez ici les symboles et les caractères spéciaux. Et ici la possibilité de créer un lien. Dans tout nouvel article, n'oubliez pas d'indiquer votre titre. Titre de l'article que vous écrivez. Ici, vous pouvez rédiger, mettre des images, etc.